Du véritable Toto-Tirnama à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale où les agents en grève, membres de la coalition syndicale de la CNSS, se livrent à la guerre. Cette fois, tout serait parti d'une plainte déposée dans un commissariat par un des leaders contre ses collègues syndiqués au sujet d'une conversation dans un forum qui aurait entaché la réputation du premier cité. À ce qui semble, il n'aurait pas digéré la nature des échanges à son sujet. M. André Richard, nous dit qu'on estime qu'il y, y a deux images qui auraient circulé à son insu et qui portent atteinte à son image. Une dans laquelle on le verrait, on le voit marcher dans une rue portant un cadeau qui ressemble à un cadeau d'enfant. Et puis la deuxième image, c'est celle dans laquelle, semble-t-il, il serait à, à côté de deux personnalités de la République et il aurait été affublé de cornes. Et donc il estime que c'est aussi une violation à son image. Pour ces syndicalistes, la démarche de leurs collègues consisterait à fragiliser leur mouvement de grève générale illimité. En réalité, cet acte en lui-même cache une volonté derrière. Et de vouloir nuire à notre des présidents à vouloir une fois de plus accentuer la pression sur ces derniers pour les empêcher de mener dignement et librement leur combat. Et nous savons euh, qu'ils sont les soutiens de M. André Charles de ce n'est pas ici sur la presse que je vais venir les étaler. Nous-mêmes, il y a un certain nombre de faisceaux qui nous amènent à penser que euh, ces personnes-là, qui sont des personnes euh, qui font partie de notre giron, sont, euh, euh, ont pris part, une part active dans cette tentative de déstabilisation de, du leadership de la, de la coalition. Cette assemblée générale a également permis aux leaders de remobiliser les troupes après trois semaines de lutte acharnée. Nous sommes déjà trois semaines de grève, c'est vrai que les esprits sont éprouvés, mais la détermination reste la même et c'est ce que nous avons voulu faire savoir aux agents et leur faire savoir que euh, cette lutte euh, va bientôt porter ses plus. Un certain nombre d'actes vont être posés et au fur et à mesure, nous reviendrons vers eux pour leur faire leur le point de situation de chaque euh, étape que nous allons euh, dans tous les cas, ces hommes et femmes disent être déterminés et engagés à atteindre leurs objectifs malgré les vents et marées.